Salut les rollistes et bienvenue à RPG Day 2020. Nous sommes le 7 août et le mot clé du jour est « couple ». Alors ça m'est arrivé plein de fois au cours de mes pérégrinations rôlistes de faire jouer des personnages qui étaient en couple. Certains avaient le, le couple prédéterminé dans leur, dans leur background, euh, d'autres ont découvert leur couple en jeu. Je trouve ça extrêmement agréable de, de faire jouer des couples dans le, dans, dans le roleplay ça, ça donne comme d'habitude un petit peu de profondeur au personnage et euh, c'est un sujet qu'on qu n'explore pas assez à mon goût, en tout cas que je ne croise pas assez. Et euh, ça permet pourtant de, de faire voilà, des, des scènes assez monumentales, de, de donner beaucoup plus de vie au personnage, beaucoup plus de crédibilité et évidemment des attaches envers des PNJ qui sont plus fortes. Euh, il, est, il est très intéressant d'interpréter un personnage en couple du moment qu'on est capable voilà, de, de lever un petit peu cette, cette pudeur que certains joueurs ou certaines joueuses peuvent avoir qui est tout à fait légitime mais lorsqu'on est capable voilà, de lever cette, cette petite pudeur de jouer le couple et même pourquoi pas de, de jouer ou au moins esquisser des scènes de sexe euh, c'est quelque chose qui voilà, donne énormément de, de plus-value à un personnage donné euh, les personnages qu'ils soient euh, mariés dès, dès le départ ou qu'ils aient des aventures euh, durant, durant la partie euh, j'en ai, ai connu quelques-uns, voilà j'ai souvenir euh, d'un personnage Actulou qui qui était marié euh, dès le départ dans le, dans le background, c'était une femme qui était mariée à un homme de la mafia dans les années 20 donc du coup et eh bien ça me donnait quand même beaucoup de matière pour faire jouer euh, pour faire jouer ce personnage puisque bah, elle se devait hein, dans les années 20 euh, mariée avec un un italien, de, de tenir sa place entre guillemets, bon, ça, me, ça me plaît pas vraiment de le dire mais dans les années 20 c'est plutôt, plutôt véridique, euh, donc elle tenait la maison, elle, elle était présente, elle devait faire, faire les repas à heure fixe, le, la joueuse qui l'interprétait s'est beaucoup pris au jeu, elle, elle, elle est même allée plus loin là-dedans, et, euh, et le personnage voilà, me donnait un, un, un ressort scénaristique assez, assez utile et, euh, et tout à fait fonctionnel. Euh, le personnage est resté marié tout le long ça lui a parfois euh, euh, obtenu de, de rares avantages et surtout très souvent mis des bâtons dans les roues euh, dans le déroulement de certains scénarios mais euh, avec énormément de profondeur toujours intégré au background c'était quelque chose euh, voilà, qui, qui rendait le personnage bien plus réaliste et qui a été euh, très très appréciable One 1% aussi, j'ai des personnages qui étaient mariés dès le départ, euh, et il y en a un qui, euh, qui s'est marié sur un coup de tête avec, euh, je pense que c'était une strip ou en tout cas c'était une hang une, une une régulière du, du club. Et donc euh, le personnage a passé une nuit de folie avec de l'alcool, de la drogue, des chiens, et lorsqu'il et lorsque s'est réveillé le lendemain matin, il était marié à Las Vegas. Alors c'est quelque chose que je n'ai pas imposé aux joueurs, hein, c'est... C'est le joueur qui a décidé que dans leur, dans leur folie, euh, ivresse et drogue, ils allaient ils allaient se marier. Donc ils sont partis à Las Vegas se marier. Et le, le lendemain matin, le personnage ne s'en rappelait pas forcément. Euh, ne se rappelait même pas du prénom de la femme qu'il avait épousée. Et ça a donné lieu à énormément de scènes extrêmement euh, rigolotes pour tout le monde. Donc, euh, donc voilà... Le le romantisme, le couple, le sexe, etc. sont des sujets qui, qui peuvent amener un petit peu de, de pudeur ou de timidité. Mais si on est capable d'outrepasser ça, euh, ça amène énormément de valeur à la partie. C'était la septième journée du RPG Day 2020. On se retrouve demain pour le prochain mois clé. D'ici là, là portez-vous bien. À demain. Ciao les relistes.